Pathétique. Mais c'était quand même mieux, tu ne trouves pas mmh. Oui, c'est vrai, tu finiras par y arriver. Daniban va tomber Ils arrivent Le sacrifice, il n'était pas suffisant C'est Protégez-nous No! T'es coupé. nous aurions dû nous y attendre, il n'y aurait jamais eu assez de sang pour nous tous. Il y en a bien assez. Les choses ont simplement changé. La pénurie de sang s'aggrave. Mictulanté écoute a ensevelé une ville tout entière. La chute de Daniban est un véritable affront. Et plus de sang pour les Dieux des Enfers signifie moins de sang pour nous. Il va continuer à voler les sacrifices. Peut-être devrions-nous limiter si nous commençons à détruire des villes. Nous ne valons pas mieux que lui. Nous ne pouvons plus nous considérer comme en dehors de ce conflit. Il est peut-être temps d'utiliser ce que les Olmecs ont laissé derrière eux. Tu veux dire, fermer les portes C'est une plaisanterie Non, impossible. C'est à cause de leurs portes que nous avons éradiqué les Olmecs. Alors, tu as une meilleure idée Ça pourrait fonctionner. Si on ferme les cinq portes des Enfers, on les coupe de la terre et du sang humain pour de bon. Et finit la pénurie de sang. Je suis d'accord. Finissons ce que les Olmecs ont commencé, nous allons fermer les Enfers, au nom de l'équilibre. Faire pencher la Balance ne favorise pas l'équilibre. Ce n'est pas une question d'équilibre. C'est notre survie qui est en jeu. Si Et nous tout... sommes tous d'accord, c'est moi qui fermerai les portes. <rire> non, non, on ne peut pas lui faire confiance. Son jumeau est au service de Mictoulante Il va mourir de faim. Si quelqu'un doit emprisonner mon frère, c'est moi. Qu'il en soit ainsi, Quetzalcoatlou, tu te chargeras de fermer les cinq portes. Trouve un moyen, et vite Comptez sur moi. Puisque tu tiens tant à eux, tu dois savoir qu'à l'équinoxe, J'entamerai la destruction et la refonte des humains. Leur lutte intestine, leur guerre. Ils sont devenus des êtres violents. Ils gaspillent leur sang sur les champs de bataille au lieu de nous l'offrir. Leur noblesse et leur utilité ont décliné. Nous avons déjà refait l'humanité à quatre reprises. L'a-t-on vraiment aidé Et nous De l'obsidienne anti-dieu. C'est remarquable. Quelle ironie nous avons éradiqué notre meilleure création, et les dispositifs Olmec sont inutilisables. Ils sont tous faits comme ça. Bien. Je te propose un pari. Je vais me servir d'un humain pour fermer les cinq portes. Un pari Avant l'équinoxe, il est absolument impossible qu'un humain... De plus, j'utiliserai le plus méprisable d'entre eux. Même l'être le plus pathétique peut avoir de la valeur. Mmh. Je ne te fais pas confiance. Je te propose un compromis.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 Isaël, Allez, dépêche-toi Oui, voilà, j'arrive. Tu trouves ça bien C'est lamentable, n'est-ce pas Ne fais pas l'idiot. C'est ravissant, au contraire. Depuis quand surpasses-tu maman On s'en va Prépare-toi vite, ou c'est toi qui le vendra au lieu de ton travail. Je crois vraiment que ça va plaire. Si on attendait la semaine prochaine, aujourd'hui on ne vend que les tiens. Je ne suis pas encore prêt. Suis mon exemple et affronte ton destin. Attendez, qu'est-ce qu'ils font là, ceux-là Non, jamais. sont ces gens Convoque une réunion des anciens. C'est toi qui as fait ça C'est notre apprenti artisan. Vous pouvez au moins m'en donner trois sacs Un et demi, pas plus. La récolte a été lamentable. Pour un sac et demi, je vous donne une plus petite pièce. Il est tout maigrichon. Vous voulez que notre jeune prodige meure de faim Bon, deux. On est d'accord tu sais que tu vas finir par m'achever si les mauvaises récoltes ne le font pas avant. Elle est plutôt dure en affaires, ta sœur. <rire> oui, je sais. Excuse-moi, aurais-tu un peu de nourriture à nous donner Non, désolé, nous n'avons... Tenez, oh. vous avez fait oh. tout le chemin depuis Daniban Je suis désolé on a appris que... Tu n'es pas comme les autres... Tu n'es pas Maya, n'est-ce pas Nous sommes nés à Tenochtitlan, le territoire des Mexicas, Mais nous l'avons quitté très jeune. J'espère que votre famille et vous trouverez un foyer ici, comme nous deux. Oh, nous, nous ne resterons sans doute pas. Notre seul but était de nous éloigner autant que possible de cette horrible destruction. Alors là, vous êtes bien tombés, parce qu'Auchemal, c'est carrément le bout du monde. Gisèle <rire> Meli, Nous partons Il y a une urgence, je dois assister à une réunion. Je veux que tu restes près de moi au cas où je m'endormirai. Isel, tu peux rapporter ça à la maison euh, Pas de soucis. Le bout du monde, c'est n'importe quoi. Tu es le garçon le plus mal élevé d'ouchemal. La pauvre. Quoi C'est vrai, non Tu as fait ce qu'il fallait. À t'entendre, on dirait que je ne fais que des bêtises. Au contraire, je trouve que tu grandis. toi, On t'a vu aider ces étrangers Qu'est-ce que ça peut vous faire On ne parle que de ça, l'invasion des cités. Pas au point de Daniban, enfin, pas encore. Pour autant qu'on s'en souvienne, les monstres ont toujours existé. Oui, mais cela empire. Cette fois, ils ont noyé une ville entière. Quelle que soit la cause de la querelle des dieux, nous vivons un grave bouleversement. Nous devons donc faire un sacrifice. Mais où étais-tu passé J'étais très inquiète. Ça ne va pas Ce sont les garçons du marché. Ils ont dit que... Mais qu'est-ce que tu racontes Qu'est-ce qui s'est passé ils m'ont battu et ils ont parlé d'un sacrifice. Est-ce que c'est vrai, Nelly Et s'il t'arrivait quelque chose Écoute, Izel, tu as un maître qui te protège et qui prend soin de toi depuis longtemps. Et même s'il disparaissait, Nohosh vit à Ochtetun. Tu pourrais vivre avec lui. Et en tout cas, sache que je serai toujours à tes côtés. Tu as vraiment très mal Non, ça va. Viens là. Ah, oh Désolée. La journée a été dure et je meurs de faim, pas toi Viens m'aider, on va préparer le dîner. Un petit sang ça va mieux ah, j'ai vraiment bien dormi bon tant mieux ça compte beaucoup pour moi l'heure est venue qu'est ce qui se passe nelly Si je me rappelle bien, tu as chez toi deux serviteurs, Tenochkas, n'est-ce pas Pourquoi pas eux Non, pas les deux. Le garçon. Non, pas Isèle, c'est mon petit frère. Je ne veux pas. Sacrifiez-moi plutôt. Je veux prendre sa place. Il est vrai qu'un sacrifice librement consenti est de loin le plus noble de tous. Jurer de prendre soin de lui... Ne fais pas ça, Ellie Jurez-le-moi Oui, je te le jure. Mais qu'est-ce que vous faites Non <rire> Non Ne me laisse pas Isel, sois courageux. Son sacrifice nous sauvera sans doute tous. C'est elle qui a voulu prendre ta place. Empêchez-les de la prendre, ne les laissez pas me l'enlever, Je... C'est du sang que vous voulez Ce n'est que du sang, rien que du sang bah... Ce n'est que du sang... pour elle, Isel. Lâchez-moi tout de suite Isel, non Ils vont la tuer Arrêtez-le Oh, Isel, tout ira bien. Sois cool. Puisse ce sacrifice librement consenti en votre honneur vous apaiser et nous attirer votre protection. Maintenant, il nous reste peut-être une chance. Ça, le fameux champion de l'humanité. Oh, vous êtes condamné.